AirBnB par exemple. Et on en parle avec notre invité ce matin, le directeur du département économie de l'Institut Paris Région qui a mené en cette étude. Oui, bonjour Vincent Gollin. Bonjour, merci de votre accueil. Que nous apprend cette enquête Comment l'offre a-t-elle évolué Écoutez, c'est une première enquête, même y compris à l'échelle internationale, à une échelle régionale. et L'objectif était de montrer combien il y avait de locations saisonnières en Ile-de-France. Et on en a 120 000. Ce qui est un nombre quand même tout à fait important. Et cette, euh, ce chiffre, en fait, se répartit deux tiers sur Paris, un tiers sur le reste de la région Île de france Il a beaucoup évolué, ce chiffre Il chef? a beaucoup évolué, en fait. En 2011, il y avait 20 000 locations uniquement dans paris muros C'est 80 000 environ en 2019. Où ces locations saisonnières se développent-elles le plus et pourquoi Alors, elles se sont d'abord développées dans l'hypercentre. Euh, attractivité touristique oblige, grands événements culturels, événements aussi professionnels, pour de Versailles, etc. Et progressivement, euh, ça a contaminé, on va dire, par euh, proximité géographique, bah, le secteur de la défense, quartier d'affaires, euh, également Boulogne, ici les moulineaux et puis l'approche la couronne. Et également en grande couronne, euh, des lieux très touristiques. On peut penser au château de Versailles, on peut penser aux proximités euh, de Disneyland, mais on peut aussi penser à des villes auxquelles on ne pensera pas. Sergi-Pontoise, proximité des impressionnistes, mais aussi pôle universitaire. Et donc on s'aperçoit que progressivement, ces locations saisonnières en fait, attirent des publics qui ne sont plus uniquement des touristes, que ce soit des touristes de loisirs ou d'affaires, mais également des euh, bah des, des visiteurs qui peuvent être tout simplement des professionnels, des salariés, des étudiants. Et ça c'est une tendance de fond ou c'est quelque chose que, qui est très, plutôt récent alors, c'est récent, c'est apparu, on va dire, au milieu des années 2000, on va dire 2016, à partir de 2016, 2017, jusqu'à 2019. Et on sent que c'est une tendance structurelle. 8h18, vous écoutez France le Paris, vous nous regardez aussi un sur François, Paris de France, notre invité ce matin, Vincent Gollin, le directeur du département économique de l'Institut Paris Région. Vincent Gollin, la crise sanitaire est passée par là, quel en est l'impact direct Alors, la crise sanitaire, vous le savez, on a environ, d'habitude, en Ile-de-France, 50 millions de touristes tous les ans, enfin, en tout cas, une progression jusqu'à 50 millions en 2019. 2020, on est à 17 millions. Donc euh, on va pas crier cocorico, mais on voit bien que les fondamentaux commencent à revenir. Les professionnels du tourisme donnent l'horizon 2023 pour euh, réatteindre, on va dire, des, des, des niveaux importants pour la région Île-de-France. Mais sur, du point de vue des locations saisonnières, la tendance qu'on a pu observer de dispersion est très intéressante parce que ça veut dire que ces locations vont amener des visiteurs dans des lieux où ils ne vont peut-être pas aujourd'hui. Pourquoi alors, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que les plateformes poussent de plus en plus au tourisme de proximité. Alors, grande couronne pour la région Île-de-France, zone rurale, mais aussi des, des zones qui sont peut-être en proche couronne. Mais aussi en Île-de-France, rappelons-nous qu'on a le développement du Grand Paris Express. Or, on sait que les réseaux de transport facilitent la mobilité, évidemment, des habitants, mais aussi des visiteurs. Et ça peut donner l'occasion à, par exemple, des franciliens qui ont acheté un peu cher leur, leur logement, qui sont propriétaires, bah, finalement, de mettre un peu de beurre dans les épinards en, euh, en, en s'attaquant un petit peu à ce marché-là. Et, et puis euh, sur les zones tendues de l'hypercentre, euh, on voit bien qu'il y a eu des régulations. Et l'étude s'intéresse be beaucoup au mode de régulation. Donc ces régulations, elles, elles évitent le, la, le développement de l'offre. Donc elles poussent aussi à, finalement, à étaler l'offre géographique. Mais alors est-ce qu'on peut dire que les plateformes de location saisonnière ont tiré finalement leur épingle du jeu avec cette crise sanitaire Que finalement, ça les a servis les plateformes, en fait, ce sont des, des intermédiaires entre l'offre et la demande. Je pense, par exemple, aux hôtels euh, qui euh, sont parfois boudés. Alors là, ils ont été fermés, évidemment. Mais euh, ça peut être aussi les critères sanitaires, de sécurité sanitaire, que les, euh, que les, les personnes qui utilisent euh, ces plateformes mettent en avant. Par exemple, on préfère aller dans un Airbnb, pour citer cette plateforme, plutôt que dans un hôtel euh, par... Euh, par critères sanitaires, critères sécuritaires Alors ça peut être un élément, mais les hôtels ont fait quand même de gros, gros efforts sur mmh. ces questions sanitaires. Je pense que la, la différenciation peut venir du prix, de la, quelquefois de la taille, et quelquefois il y, y a beaucoup d'offres qui se développent pour location saisonnière là où il n'y a pas d'hôtel. Et ça, c'est un élément important parce que ça permet d'amener à nouveau des touristes ou des visiteurs de toute nature dans des communes qui... Euh, Habituellement, on n'attire pas de touristes, en fait. Quel avenir vous voyez pour euh, le monde de la location saisonnière dans le monde d'après, très rapidement, Vincent Gaulier Dans le monde d'après, on, on sent bien que les plateformes sont très présentes dans tous les domaines. Et donc, elles vont euh, perdurer, mais elles s'adaptent aux différents marchés. Elles vont être très présentes quand on organise des événements. Pensons à 2023, Coupe du monde de rugby en France. 2024, bien évidemment, les JO. Donc, les plateformes seront évidemment un outil, un atout pour la région Île-de-France, pour son attractivité, mais également pour offrir des expériences différentes à nos visiteurs, qu'ils soient nationaux ou internationaux. Merci beaucoup Vincent Golin. Je rappelle que vous êtes le directeur du département